Période des questions. Le chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Monsieur le Président, cette question... Arrêtez la pendule. Vous avez décidé de passer directement aux avertissements et je vais les utiliser immédiatement. Cette question s'adresse au ministre de l'Énergie. Hier, le gouvernement avait l'occasion de s'excuser pour son attaque. Le ministre des Finances vous est averti. Monsieur le Président, il est évident que le gouvernement ne veut pas parler du rapport de la vérificatrice générale. Plutôt de faire ce qui s'impose et de soutenir notre motion d'hier, le gouvernement l'a rejeté. Donc j'aimerais leur donner une autre occasion. Au ministre de l'énergie, le gouvernement s'excusera t il auprès de la vérificatrice générale pour une dénigration flagrante de son poste. Le ministre de l'énergie. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux de prendre la parole aujourd'hui. Je me rappelle du 2 mars. C'était la journée où notre gouvernement annonçait le plan pour l'équité dans le secteur de l'électricité, qui a fait baisser les factures d'électricité de 25 en moyenne pour les clients résidentiels et pour 500 000 petites entreprises à installations agricoles. La députée de Huron-Bruce vous êtes averti. Je m'excuse. Je pense au nom Bruce. Le député Bruce Gray-Owen-Sound vous a averti. Donc, c'était il y a 237 jours. Et peu après, le chef de l'opposition a promis de déposer son propre plan énergétique. Et donc, la moitié d'une année plus tard, la moitié de la session parlementaire terminée, et au cours de ces 237 jours, beaucoup s'est produit, mais rien ne s'est produit au sein de ce parti. Je vous, vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Complémentaire. Monsieur le Président, encore une fois, au ministre, la question portait sur la dénigration du bureau de la vérificatrice générale. Selon la vérificatrice générale, cette combine coûtera aux Ontariens 4 milliards de dollars de plus. Je comprends si les notes d'allocution libérale indiquent qu'il faut applaudir le ministre de l'Énergie, mais nous parlons de 4 milliards de dollars qui seront payés par les familles ontariennes en raison des politiques de ce gouvernement. Plutôt de reconnaître le rapport de la vérificatrice générale, ce gouvernement dénigre son bureau. Si je suis obligé de choisir entre la vérificatrice générale et le gouvernement, je vais choisir la vérificatrice générale. Je vais lui poser cette question encore une fois. Le ministre de l'énergie s'excusera-t-il auprès de la vérificatrice générale pour la dénigration de son bureau? Veuillez vous asseoir. Le ministre, nous continuons de travailler avec la vérificatrice générale. Comme l'a dit la présidente du Conseil du Trésor, 99% du temps, nous sommes d'accord quant à ces recommandations qui sont ensuite mises en œuvre. C'est une différence en matière de comptabilité. Nous avons KPMG, EY, Deloitte. Ces pairs de la vérificatrice générale sont d'accord que notre plan fera baisser les factures d'électricité de 25 Et donc, nous respectons les normes comptables du secteur public. Mais je comprends que les conservateurs refusent, ils ne sont pas capables de concevoir leur propre plan. Nous avons aidé les familles en réduisant les tarifs de 25 Nous avons aidé les, les familles en haussant le salaire minimum à 15 dollars, Nous protégeons les locataires des augmentations du loyer injuste. C'est quoi le plan du Parti d'en face? Il n'y en a pas un. Au ministre de l'Énergie, c'est excellent que le ministre dit qu'il est d'accord avec la vérificatrice générale parce que la vérificatrice générale a dit que leur politique énergétique va entraîner une augmentation tarifaire. La vérificatrice générale a indiqué que le gouvernement utilise ses propres règles et qu'il gaspillera 4 milliards de dollars. Donc, si vous soutenez les conclusions de la vérificatrice générale, comment allez-vous résoudre ces problèmes? Plutôt que de dénigrer la vérificatrice générale sur un article, le ministère de l'Énergie a contacté des journalistes le jour avant le dépôt du rapport de la VG pour leur dire que c'était un rapport erroné. D'appeler des journalistes le jour avant le dépôt du rapport, c'est attaquer la vérificatrice générale. Le gouvernement s'excusera-t-il auprès de la vérificatrice générale? Veuillez vous asseoir. Merci. Le ministre, nous poursuivons notre collaboration avec la vérificatrice générale en tant que gouvernement. Nous continuons à être ouverts auprès des hauts fonctionnaires de la Chambre. C'est important de poursuivre ces discussions. Comme l'a dit la présidente du Conseil du Trésor, nous continuerons de le faire. C'est une différence comptable. Donc ces pairs sont d'accord. Et tous les comptables sont d'accord. Le fait que nous... Du fait que nous respectons les normes comptables du Canada, nous allons continuer de défendre les intérêts de la population, contrairement aux partis d'en face. Nouvelle question, le chef de l'opposition. À nouveau, au ministre de l'Énergie. Selon la vérificatrice générale, les libéraux ont créé leurs propres règles comptables. Mais ce qui me préoccupe, c'est quelles autres choses ont été cachées le gouvernement crée ses propres règles et ne s'intéresse pas à divulguer des courriels à la Vérificatrice générale. Donc voici une autre occasion. Le gouvernement n'a pas l'intention de s'excuser auprès de la Vérificatrice générale pour l'avoir dénigré. Donc le gouvernement sera-t-il transparent? Qui -t -il -t -il qui gouvernement divulguera t elle les courriels? Fera-t-il ce qui s'impose? Le gouvernement divulguera-t-il ses courriels? Le ministre de l'Énergie. Notre gouvernement s'engage à collaborer avec la vérificatrice générale pour être transparent et ouvert et nous continuons de coopérer avec son bureau. On vient de m'informer qu'à partir du 23 octobre, le ministère a fourni 000, plus de 30 000 documents à la vérificatrice générale. Ceci s'ajoute aux 1 200 documents de la série, des centaines de documents d'OPG, des 3 000 documents de l'Office de financement de l'Ontario, le Conseil du Trésor a fourni des milliers de documents et le ministère m'a dit que nous allons continuer de divulguer des renseignements à la vérificatrice générale. Et nous le faisons parce que nous comprenons à quel point il est important de répondre aux demandes de la vérificatrice générale. Le ministère continuera de fournir ces documents à la vérificatrice générale au cours de ce processus. Complémentaire au ministre de l'énergie à nouveau. Hier, il a dit qu'il ne s'attend pas à être loué pour sa gestion du dossier énergétique. Il y a des problèmes au niveau de l'assurance d'emploi dans cette province. Les, les gens vivent en pauvreté énergétique. Le ministre de l'Agriculture vous êtes averti. terminer. À l'heure actuelle, les libéraux se moquent de moi lorsque je leur dis que les gens vivent en pauvreté énergétique. Mais plus je voyage à l'échelle de la province, plus je vois les gens qui peinent à payer la facture d'électricité. Ce n'est pas quelque chose de drôle. Et donc ce montant de 4 milliards de dollars, c'est la série sur le gâteau. Et c'est une crise électrique créée par ce gouvernement. Donc ma question... Qu'il y aura un allègement significatif au niveau des factures d'électricité pour les familles, euh, dont vous vous moquez. Le ministre de l'Énergie, c'est évident que sous ce parti il n'y aura aucun allègement. Ce parti n'a aucun plan. C'est tout à fait ridicule que le gouvernement continue de nous dénigrer par euh, de respecter les intérêts des ontariens. Mais ce parti s'oppose à. Euh, un vrai allègement, un allègement, c'est une réduction de 25% pour toutes les factures des ménages de cette province. Hier, nous avons annoncé un fonds de 100 millions de dollars d'abordabilité qui aidera des dizaines de milliers de personnes en Ontario. Et qui s'est opposé à cette idée C'est ce parti d'en face. Nous savons que les seuls... que leurs députés veulent en faire avoir un plan. Nous avons parlé de nos réalisations au cours des 237 jours où ce parti n'a rien à en faire. Nous avons créé une augmentation au salaire minimum. Ce parti-ci est opposé. Des médicaments sur ordonnance pour des personnes ayant 25 ans ou moins. Ce parti-ci est opposé. Merci. Lorsque je suis vous, je vous assez. Complémentaire final. Au ministre de l'Énergie, Supprimer des courriels n'est pas un plan. Emprunter de l'argent n'est pas un plan. Cacher la dette n'est pas un plan. L'allègement que veulent les familles ontariennes euh, ne se concrétise pas. Le gouvernement n'a pas une interprétation logique de ce quatre milliards de dollars gaspillés. Le gouvernement dit que les, les cabinets comptables soutiennent leur plan. Mais le gouvernement a engagé ces sociétés. Le gouvernement externalise pour avoir. Les réponses désirées. La vérificatrice générale n'est pas une initiée libérale. Elle nous donne la vérité et les contribuables en paient la note. Ma question est tout à fait claire. Combien les libéraux ont-ils dépensé pour lutter contre le rapport de la vérificatrice générale? Le ministre. Merci, monsieur le Président. Ce qui m'étonne, c'est que le chef de l'opposition dénigre les, des sociétés comme Deloitte, KPNG. Je sais que les conservateurs du passé en ont eu assez. Et en bout de ligne, nous avons fait en sorte de consulter des... Les sociétés de classe mondiale qui ont étudié nos normes comptables. comptables sont en conformité avec les normes utilisées au sein du secteur public et nous allons continuer d'utiliser ces normes comptables relativement au plan pour l'équité dans le secteur de l'électricité. Par rapport à, la, à nos normes comptables, PISAC ne permet pas l'utilisation de certaines normes comptables. Peut-être tant que le, le parti d'en face devrait consulter ces sociétés d'abord. Nouvelle question, le député de london Fancher. Au Premier ministre suppléant. Hier, ou plutôt à tous les jours, on entend parler des histoires horribles concernant la vie des personnes âgées dans les foyers de soins de longue durée. Les conditions dans ces foyers mettent à risque nos personnes âgées et la liste d'attente est à 32 000 personnes. Et Maintenant, on entend parler du fait qu'il y a 14 foyers qui vont quitter la ville. La Première ministre suppléante peut-elle nous indiquer si, est est... étant donné que le Premier ministre doit approuver ces actions, va-t-elle nous promettre que ces foyers ne quitteront pas la ville le ministre de la Santé et des soins de longue durée. Merci. On apprécie le travail que les exploitants des foyers de soins de longue durée de la province font. Les foyers sans but lucratif, municipal municipaux, municipaux pour aussi bien que les foyers à but lucratif qui donnent les meilleurs soins aux résidents. Et cela inclut ici à Toronto. Monsieur le Président, je peux dire catégoriquement on n'a pas reçu des demandes des 20 foyers de soins de longue durée qu'on a mentionné dans les médias depuis quelques jours. On a, le ministère n'a pas reçu, et moi, j'ai n'ai pas reçu des demandes, des, des propositions qui suggèrent que, que ces foyers à Toronto euh, les lits et les foyers à Toronto resteraient à Toronto. Nous avons beaucoup de succès, de bon redéveloppement dans la ville de Toronto. Question complémentaire. Le bien-être de 1 800 aînés, c'est dans l'air en ce moment. Les familles sont préoccupées que peut-être ne pourront pas visiter leurs parents ou grands-parents aussi souvent que possible. Les aînés ont des proches des amis, des médecins et d'autres liens à la vie. Ils ont besoin que la Première ministre les assure qu'aucun foyer à Toronto ne pourra déménager de leur quartier. Est-ce que la vice-première ministre va donner aux résidents des foyers de soins de longue durée et les familles se conforment Le ministre, j'ai dit hier, non seulement je n'ai pas reçu de demande, moi, personnellement, par écrit, je dois approuver chaque réaménagement, même dans la même collectivité, dans le même endroit. Il faut que je donne mon approbation par écrit. Est-ce qu'en s'y attrait des propositions pour déplacer des lits, la première mesure que j'ai... Euh, suite euh, au conseil du ministère, c'est de renvoyer euh, à, à la collectivité pour avoir eu des consultations communautaires. Euh, fait par organisé par le ministère et le RLIS afin qu'on puisse avoir une compréhension claire de l'importance de ces lits de ce foyer dans cette collectivité. J'ai travaillé avec acharnement, non seulement à Toronto mais ailleurs, que pour que ces lits restent dans la collectivité. Question complémentaire final, le fait que le déménagement est même euh, envisagé démontre que ce gouvernement ne fait pas beaucoup euh, pour résoudre les problèmes qui existent. Je, je sais, suis sûr que les gens dans le ministère ont eu beaucoup, aussi bien que le ministre avec des directeurs, des foyers, du personnel, des associations et des familles, il a entendu souvent par des gens différents et pas seulement les députés de l'opposition. Est-ce que la Première ministre a décidé d'ignorer ses préoccupations ou elle est coupée de la réalité en ce qui a trait aux besoins des aînés de la province? Le ministre... Voici qui est coupé de la réalité, c'est ce parti -là. Et il voici, il recommence. J'étais catégorique hier en disant, il n'y a pas eu de demandes qui ont été déposées auprès du ministère ou moi-même qui suggèrent de ce qu'ils font. Et c'est de l'alarmisme que les néo-démocrates font. Et ils font peur aux résidents et aux familles. Et j'espère, Monsieur le Président qui ne suggère pas que ces foyers ne devraient pas être rénovés. Parce qu'il faut faire le réaménagement de ces foyers afin qu'on puisse donner les soins meilleurs. Je dois donner l'approbation à chaque transfert de lits et aussi bien que des réaménagements de, des foyers. Et je travaille sans relâche à travers la province et aussi en Ontario. Mais je ne fais pas de l'alarmisme. Il ne faut pas faire peur aux résidents. Il faut assurer moi, euh, les assurer que moi, je vais travailler pour maintenir ces lits ici. Interruption du président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Nouvelle question. La députée de London-Fenshaw. Quand le ministre de la Santé se défend, c'est qu'on a touché un air. La députée doit identifier pour qui est cette question-là. Je l'ai fait, mais je vais dire à ah, la vice-première ministre. Les foyers de soins de longue durée à Toronto et partout dans la province ont des difficultés suite au fait que le gouvernement provincial, en partiellement, n'ont pas maintenu leur promesse de réaménager 35 000 de lits de soins de longue durée. Et il y a 10 ans, ils ont promis d'avoir de, de, des réaménagements de ces lits, mais en 2014, seulement 5 000. Le ministre de la Santé a confirmé hier que 13 500 lits ont été réaménagés avec tous les services. Est-ce qu'on va maintenir ou les, euh, les autres 21 000 font faire Moi, Est-ce que c'était euh, un objectif optimiste? le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Monsieur le Président, on s'engage à réaménager des services de 30 000 lits et on a déjà fait le réaménagement de 13 500 de lits. Et on travaille avec des organismes comme RICAI ici à Toronto, qui, pour donner un exemple, d'avoir un foyer de soins de longue durée ici au centre-ville de Toronto, à West Donlands. Interruption du Président. Oui, continuer. Sans but lucratif, au centre-ville de Toronto, un nouveau redéploiement de euh, 2 220 euh, lits, euh, d une unité spécialisée pour des gens souffrant d'Alzheimer et d'autres formes de démence. C'est un projet incroyable, un exemple incroyable de ce qu'on pourrait faire quand des soumissionnaires travaillent avec le et le ministère de la Santé, et inclus à Toronto. Question complémentaire? La première ministre est têtue et ne veut pas élargir l'enquête de euh, Mme Wetloff. Et, et il a des promesses euh, brisées qui peuvent être cachées. Et c'est très euh, bien pour la première ministre quand il y a une élection qui s'en vient. Les aînés de la province méritent mieux. Un gouvernement qui est engagé à trouver et réparer chaque problème qui menace leur bien-être. Quand est-ce que la première ministre va montrer aux aînés et leurs proches le respect qu'ils méritent et donnera son accord à élargir la portée de l'enquête Wet Monsieur le Président, je vais le faire. Le redéploiement de lits, 13 500 en Ontario déjà, y inclut 63 à Chateauguard Island, 170 à Extended Care à London, 60 à Versailles-Care-Elmwood Place à London, 243 à Dearness om allen 141 à McCormack-Om-Allen. Et en fait, 19 additionnels à McCormick Island, 157 à McGarrow Place Island, 32 à Kensington Village Island et 80 d'autres à London et 16 et 32 à Kensington, des phases différentes à et il y a une longue liste ici de 13 500 lits, mais j'espère que la députée serait d'accord. Je ne pense pas qu'elle suggère qu'on ne devrait pas avoir le réaménagement de lits ou qu'ils ne le font pas dans leur, sa ville parce qu'on le fait. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, dans cette longue liste de chiffres, le ministre a oublié d'ajouter 32 000 personnes qui attendent des foyers, de, des places dans des foyers de soins de longue durée. 21 500 lits qui n'ont pas été redéployés par ce gouvernement. Il y a un manque criant de personnel de première ligne. On a entendu des histoires d'horreur, de négligence et d'abus partout dans la province. Et il y a 14 foyers à Toronto qui vont peut-être laisser la vie. Si une enquête plus large qui va euh, résoudre les problèmes systémiques dans le réseau de foyers de soins de longue durée, et que la première ministre ne pense pas que c'est nécessaire, qu'est-ce que la première ministre pense que nos aînés, nos parents, nos grands-parents peuvent vivre en dignité pendant leur âge d'or. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Le ministre. Merci, M. le Président. Toronto, 192 euh, lits rédéployés à, à, à Kipling Acres, 108 à Copernicus Lodge, 89. -de à True Davidson -Aix. 88 euh, lits réaménagés à Vermont Square. 174 euh, lits à Chesterville. Et 29 euh, lits additionnels à Chesterville à Toronto. Ce que les néo-démocrates font, ils font de l'alarmisme, ils incitent de la peur chez les résidents des foyers de soins de longue durée. Et ce n'est pas dire qu'on n'a pas des enjeux spécifiques où il faut faire des améliorations. Et on le fait avec des inspections, des restrictions sur les admissions et d'autres mesures importantes punitives. Mais de suggérer que la situation est quelque chose de proche que ce qu'ils disent, c'est vraiment répréhensible. Nouvelle question, le chef de l'opposition. Monsieur le Président, ma question s'adresse au, mini, au ministre de la Santé. Selon uh, Life Sciences... À Ontario, le secteur pharmaceutique novateur investit plus d'un milliard de dollars dans des recherches et le développement. Il contribue 3,8 milliards de dollars dans l'économie canadienne, 45 de ses investissements en Ontario. Life Sciences Ontario a eu un rapport de 2015 qui a noté que le secteur pharmaceutique contribue 12 800 emplois indirects et 7 700 emplois directs. Et on on sait que ces investissements sont à risque. Il y a des impacts sur la proposition fédérale de, du prix de, des médicaments. Ma question est la suivante. Qu'est-ce que la province fait pour assurer que ces investissements restent en Ontario? Est-ce qu'ils ont... Contacter les homologues fédéraux et quelles assurances on a que ces emplois vont rester en Ontario? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Monsieur le Président, je sais que le ministre du Développement économique et de la Croissance aimerait prendre la question complémentaire. Mais quant à cette question du secteur pharmaceutique, la semaine dernière, on a eu la réunion des ministres de la Santé fédéral, provinciaux et territoriaux. On a eu des discussions entières euh, jeudi et vendredi. En fait, euh, le déjeuner euh, vendredi matin, qui portait exactement sur... Euh, les, la question des produits pharmaceutiques et de l'industrie pharmaceutique. Mais le plus important, de prendre des mesures pour un programme national d'assurance médicaments. Et en fait, tous les ministres de la Santé de chaque province et territoire et, et au fédéral étaient d'accord de commencer à travailler pour avoir un programme national d'assurance médicaments pour décider des échéanciers des coûts et du cadre aussi. Et je suis très ferme de cela. Interruption du président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Question complémentaire. J'espérais que la question que j'ai posée serait répondue et une question différente a été peut-être les gens ne m'ont pas bien entendu. Ce que je demandais cesse les changements dans la commission d'examen des prix pharmaceutiques. Cette décision va avoir un impact sur 7 700 emplois directs et donc au ministre... Et pendant ces discussions qu'on a eues, est-ce que vous avez eu des assurances que ces propositions, euh, on va faire des accommodements à, à l'Ontario, comment on va protéger des emplois ici Si vous n'êtes pas préoccupé quant aux nouveaux règlements fédéraux, expliquez à la Chambre comment ces changements vont toucher les emplois de la province ou pas. Au ministre du développement économique et de la croissance. Merci, Monsieur le Président. On était d'accord qu'il fallait protéger ces emplois-là. Et on a donné notre accord qu'il fallait protéger des emplois et de l'innovation dans notre économie. C'est pourquoi notre gouvernement a travaillé tellement euh, avec acharnement quand on avait euh, réaménagé Mars. Euh, et quest qu'est-ce quel type d'aide est-ce qu'on a eu de la part de l'opposition Ils ont essayé de critiquer et d'arrêter tout ça. La semaine dernière, on a annoncé quelque chose d'important pour le secteur. La chose la plus importante à faire pour le secteur de l'innovation, c'est d'assurer qu'on ait de nouveaux talents. On donne des compagnies avec les meilleurs talents au pays. On a annoncé qu'on aurait euh, une expansion de 25 du talent disponible dans ce domaine. Qu'est-ce qu'on a entendu du de parti d'en face? Rien du tout. Ils ne font rien quant à l'énergie, ni à l'innovation ou à la nouvelle économie. Nouvelle question, le député de Toronto-Danford. Merci à la vice-première ministre. Ce gouvernement insiste qu'ils doivent dépenser 4 milliards de plus par, dans un financement, un, un schéma de financement alternatif pour maintenir les coûts séparément. Mais presque 20 ans, le gouvernement a établi la société, de, de, la société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario. C'était établi comme séparé, pour séparer les contribuables des consommateurs d'électricité. Ce gouvernement veut maintenir les déficits et la dette hors des livres pour que... Le Parti libéral donne une bonne image de soi. Est-ce que le gouvernement va admettre qu'il gaspille 4 milliards de dollars de l'argent des consommateurs d'électricité simplement pour aider le Parti libéral, le ministre de l'Énergie Je suis très content de parler des décisions politiques qu'on a prises en tant que gouvernement. Nous savons tous que le plan d'équité dans le secteur de l'électricité va réduire les tarifs d'électricité de 25 pour tout et chaque ménage de la province et pour les agriculteurs et les petites entreprises, 500 000. On va voir... On a vérifié où étaient les actifs, où elle avait l'emprunt et on s'est assuré que l'emprunt est resté dans le secteur électrique. Et on a euh, passé des coûts de, des consommateurs aux contribuables. Le fonds d'abordabilité de 100 millions de dollars qu'on a annoncé hier va aider des dizaines de milliers de personnes de cette province avec leur facture d'électricité. On va continuer à travailler pour la population ontarienne et donner de l'aide qu'ils ont demandé et qu'ils méritent d'avoir. Merci. Question complémentaire? Merci. Je reviens à la vice-première ministre. Le gouvernement aurait pu utiliser des normes de comptabilité du secteur public normal pour réussir à ses objectifs et ça aurait coûté aux consommateurs 4 milliards de dollars moins. Il aurait pu demander à la SFIEO de l'administrer. La seule raison pourquoi ils utilisent euh, c est, c est, ce projet à, de, de déségrégation du mode de financement, c'est pour cacher ces coûts. Est-ce que le gouvernement va aider euh, les consommateurs d'énergie plutôt que le Parti libéral et va arrêter de gaspiller ces 4 milliards de dollars aujourd'hui? Le ministre des Finances. Merci, M. le Président. En ce qui a trait à la société financière, il faut bien dire que pendant la transaction d'élargissement de la propriété, on a payé la dette de la société financière afin d'accommoder notre service. On a hérité une dette restante de presque 28 milliards de dollars de l'opposition, ce qui n'était pas une occasion remarquable, contrairement à ce qui a lieu dans ce cas-ci. Et quand on avance, on apprend un montant de, des contribuables eux aussi des consommateurs, comme c'est normal dans ces cas-là. Euh, la société financière fait son travail comme d'habitude. Merci. Nouvelle question la députée de Berry. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Au printemps, ce gouvernement a avancé pour assurer qu'on ait de l'électricité propre et fiable et qu'elle soit abordable pour tout le monde. Le coût de l'électricité est devenu une préoccupation pour beaucoup de collectivités et je sais que les gens, la population ontarienne voulait le gouvernement passer au geste. Le plan pour l'équité dans le secteur de l'électricité a été adopté et donne une réduction de 25 en moyenne pour tous les ménages de la province. Pas d'échappatoire, pas d'exception. C'est juste un soulagement pour cette dépense importante des ménages. Mais ce n'était pas tout. Le gouvernement a inclus des nouveaux programmes d'aide pour les Ontariens et Ontariennes à faible revenu et ceux qui ont les frais de livraison les plus importants. De plus, on a... À, à, de, dévoiler un nouveau programme d'abordabilité. Est-ce qu'on peut avoir une mise à jour du ministre? Comment on va appuyer les Ontariens? Merci. Le ministre... Merci, M. le Président. Je voudrais remercier la députée de Berry pour sa question. Pour ses efforts inlassables au nom de ses commettants je suis heureux de faire une mise à jour sur le fonds d'abordabilité. J'étais à Hamilton hier pour annoncer ce nouveau programme. Et ce fonds est conçu pour améliorer l'efficacité de leur maison tout en diminuant la facture d'électricité et l'empreinte carbone. Ce fonds de 100 millions de dollars va appuyer l'installation gratuite d'améliorer de, de, l'isolant de nouveaux emplois électriques et même d'autres appareils électroménagers pour qu'ils soient plus efficaces. Ce fonds permettre d'aider les personnes qui ne sont pas admissibles au crédit d'impôt pour apporter des modifications. Ce fonds géré par un fiducie indépendant est appuyé par Atre One. Je voudrais remercier l'équipe d'Adro-One. Nous allons continuer à mettre des efforts pour alléger la population. Merci, merci, ministre, pour la réponse donnée à ce programme. C'est une excellente nouvelle pour les gens de ma circonscription qui ont besoin d'aide pour payer la facture d'électricité. Je suis heureuse de voir que les allons prendre des mesures pour aider les personnes qui n'ont pas les moyens de payer pour la remise à niveau de leur euh, appareil électrique et une diminution de 25 grâce à ce programme. Nous avons davantage d'économies pour les familles de l'Ontario grâce à ce front d'abordabilité. Je vous l'avais entendu pour que... Tout argent dépensé sur la conservation, on économise 2 dollars en ayant en donnant aux consommateurs d'améliorer l'efficacité de leur appareil électro et on, met, on diminue la pression sur le portefeuille et on protège l'environnement. Voulez-vous expliquer comment les consommateurs d'électricité peuvent s'inscrire à ce programme, ministre? Les consommateurs peuvent découvrir s'ils si sont admissibles en allant sur le site Web pour le Fonds d'abordabilité et les consommateurs peuvent voir les appuis et les programmes auxquels ils sont admissibles, que ce soit que vous louez un appartement, que vous ayez acheté une maison, vous êtes peut-être admissible à d'autres crédits. Tous ceux qui participent à ce programme dépend des mesures installées avec des, emboules, des, ampoules, des ampoules électriques et des barres électriques et des électro éco-efficaces qui vont leur permettre d'économiser. J'encourage tous les députés, les commettants qui souhaitent avoir des remises à niveau en matière d'électricité, qui n'ont peut-être pas les moyens de faire une remise à niveau, de, de visiter le site web pour savoir s'ils sont admissibles. Nous avons un plan pour s'assurer que tout et chacun a la possibilité. De profiter de la prospérité de l'Ontario. Cela et ce programme rend la situation encore plus juste. Député Alderman Norfolk, ministre des Richesses naturelles des forêts, il y a deux ans, je rencontré votre bureau et la division pétrole concernant sur un programme d'allègement. Et, et quelqu'un de Silvale a été informé que cet allègement. Euh, finalement euh, entraînait des rejets dans l'environnement, et la ramification remonte à cinq décennies. Et il y a une pression qui s'est accumulée avec un autre puits en juin sur la propriété de M. Granz, puis un autre puits. Après, le ministre des Richesses naturelles et le bureau ont dit qu'ils allaient surveiller le problème. Ils ont subit des dommages à leur propriété, à leur entreprise, même à leur santé. Ministre, pourquoi ça a pris autant de temps au gouvernement d'intervenir? Ministre des richesses naturelles et des forêts, merci. Merci, merci au député de sa question. Je voudrais d'abord dire que la sécurité du public, c'est la priorité du gouvernement. Nous savons qu'il y a des puits abandonnés sur les rives du lac Hyrie et dans d'autres régions qui doivent être, être bouchés. Je sais ce dont le député, nous avons été informés. Nous, av nous sommes intervenus rapidement pour que le ministère donne des conseils aux municipalités et pour nous assurer également que, que le puits était bouché. Le ministre des Richesses naturelles et des Forêts peut donner du, des conseils techniques ou oh, l'intention de la municipalité pour, euh, pour évaluer la situation et déterminer quelles seraient les étapes à suivre. Nous voulons nous assurer, rassurer le public, que la sécurité est la priorité de mon ministère complémentaire de ressources, de retour à la ministre. Ça a pris deux ans avec un problème de 50 ans en nous, le comté de Norfolk et l'unité de santé familiale, ils ont fermé les routes, ils ont évacué la région et cinq autres régions de la région, cinq autres familles de la région. Et finalement, les puits ont été bouchés. Qu'est-ce que le ministre fait pour s'assurer que l'histoire ne se répète pas? Une fois de plus, quel est l'impact environnemental et les problèmes sur la santé? Allez-vous rémunérer? Pour la perte d'entreprise, pour les dommages à l'équipement, aux usines, à la santé, pourquoi n'allez-vous pas compenser financièrement ces, ces familles comme celle de M. Grant? Merci, M. le Président. Une fois de plus, merci à la question. On continue de travailler avec les municipalités et les unités de santé locales. Je sais que c'est troublant pour les personnes qui doivent être évacuées ou qui sont impactés sur leur entreprise et leur maison en raison de ce problème. Récemment, nous avons continué à se pencher à des régions où il y a des puits qui devraient être bouchés au cours des prochains, prochains mois. Nous allons parler aux municipalités pour parler des scénarios de gestion concernant ce problème. C'est une démarche interministérielle. Nous allons continuer à donner des conseils techniques à cet égard. La sensibilisation fonctionne très bien pour clarifier les rôles, pour permettre aux municipalités de mieux planifier et mieux comprendre les règles. Nous allons continuer à donner ces conseils. Nouvelle question. Le député de la question de Waterloo, merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la vice-première. ministre Le gouvernement parle beaucoup d'investissement en santé pour les enfants et les promesses ne sont pas là. Les organismes High Child Care Services de ma région, où est l'argent? Où sont les ressources? Il ouvre un nouveau garderie. Le gouvernement de l'Ontario a promis de payer pour les mobilisations, y compris l'équipement, le mobilier. bélier C'est fait dire par le gouvernement qui n'y a pas d'argent pour le mobilier ou l'équipement. Les places de garderie sont à risque à cause d'un sous-financement chronique, et ce sont les familles qui paient des frais supplémentaires plus élevés. Est-ce que la vice-première ministre va de donner les fonds promis aux garderies dans la région de Waterloo? Ministre responsable de la pré-enfance, de la petite enfance et, et de l'enfance. Merci à la députée de sa question. Je voudrais vous laisser savoir qu'on fait tout en notre pouvoir pour s'assurer qu'on transforme forme la façon de dispenser des soins de garderie. Et cette promesse permet d'avoir un financement. Actuellement, nous avons augmenté le financement pour, à la hauteur de 1,4 milliard en matière de coûts d'exploitation avec 200 autres millions de dollars. Nous allons de l'avant également. Acceptons les demandes à la hauteur de 1,6 milliard. En, ex en immobilisation. Nous créons des espaces de galerie. L'argent est disponible. On ne finance pas directement. On finance les municipalités. Les municipalités prennent les décisions à cet égard pour décider où l'argent sera dépensé. Je serais heureuse de me pencher sur ce cas, qu'est-ce qui se passe, mais je pense que ce serait de, de parler au, à la région. Une fois de plus, la vice première ministre, les gens de la province, que ce soit les professeurs, les euh, éducateurs de garderie, ont besoin d'avoir un salaire égal, un travail égal pour que les paie Et parfois, ces personnes ne reçoivent pas le même salaire. Et s'ils travaillent pour un conseil scolaire, ils peuvent gagner 30 le leur. Et s'ils travaillent pour d'autres organismes, c'est seulement 11 de l'heure. Parfois, Ces organismes n'ont même pas suffisamment d'argent pour les envoyer à la garderie dans laquelle ils travaillent. En Ontario, on a besoin de bons emplois, un salaire équitable, y compris ces garderies. Et c'est un domaine occupé par des femmes, généralement. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne s'engage pas? À s'assurer aux éducateurs de petites enfants qu'ils aient le même salaire dans la province. Ministre, Monsieur le Président, je suis très fier de parler de cet enjeu parce que ce sont, ça concerne les éducateurs de garderie parce que c'est leur jour aujourd'hui. J'apprécie tous ceux et celles qui sont échés aujourd'hui. Les éducateurs jouent un rôle dans le réseau de la petite enfance dispensent une base solide pour mieux apprendre et avoir un meilleur départ dans la vie. Et, nous dev... et la meilleure façon de le faire, c'est qu'ils aient un bon salaire. C'est quelque chose qu'on a entendu pendant les consultations c'est la priorité de ce gouvernement. Voilà pourquoi on fait tant de choses à différents dossiers. Et nous avons augmenté le salaire minimum jusqu'à 14 et en janvier, un grand nombre de ces personnes qui font le salaire minimum, il y a également une stratégie en matière de main-d'oeuvre pour un programme d'optimisation, améliorer les salaires. Intervention du président. Une nouvelle question. Député de carlton mississippi 1000. ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Ministre, le coût de l'Ontario est le plus élevé presque en Amérique du Nord la Loi sur l'énergie verte injuste à des personnes qui consomment à l'extérieur de la province dont on n'a pas besoin. On le fait alors qu'on ferme les systèmes nucléaires qui coûtent six cents de kilowatt-heure. Cela finalement appauvrit les propriétaires il faut en sorte que les entreprises quittent l'Ontario et cette loi a diminué la prospérité de l'Ontario à une province dans le besoin. Ministre, le moment est venu de respecter la population de l'Ontario, voulu faire ce que doit faire un bon gouvernement et abroger la Loi sur l'énergie verte. Ministre de l'Énergie, merci, Monsieur le Président, je voudrais remercier le député de sa question. En matière de sa première question, on a diminué la facture de 25 Je sais que le député le sait, parce que les commettants de sa circonscription ont vu une diminution de 25 de la facture en matière d'énergie renouvelable. Ce secteur a créé des dizaines de milliers d'emplois dans la province, créant des avantages pour les collectivités de Windsor, Ottawa, Sudbury, Sault-Sainte-Marie, jusque dans le nord de dans le Grand Nord de l'Ontario, même à Tondobé et ailleurs, la loi sur l'énergie verte a permis d'avoir, d'obtenir 18 000 MW à la province. Et ces MW permettent de nous assurer que nous avons un bouquet mix, qu'on n'a plus besoin de se préoccuper de la smart des économies. Pour le réseau de la santé euh, dans l'intérêt de la province. Complémentaire, une fois de plus, au ministre de La loi sur l'énergie verte a coûté à la province des milliards de dollars. Premièrement, avec les contrats uniques avec Samsung, puis autres contrats ou la vente à l'extérieur de la province. Est-ce que vous auriez pu de l'eau? de l'hydroélectricité du Québec. Cela aurait été moins cher et cela aura été acheté le moment venu. Cela aurait été Canadien, Canadiens, cela aura été une excellente affaire. Si, si vous voulez diminuer le coût de la vie et faire profiter le reste du monde de la prospérité, je, vous auriez été, vous auriez réussi. Pourquoi est-ce que vous avez choisi le plan le plus cher possible, ministre Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux de parler du réseau électrique qu'on a en Ontario, qui a une 95 sans GES sévère, c'est abordable, pour permettre d'avoir la trille qui fleurit depuis 2003. Les choix énergétiques ont attiré des investissements de milliards de dollars et plus de 40 000 emplois y compris 13 producteurs du solaire pour la capacité éolienne et des énergies renouvelables. Cela faisait partie du plan de fermer toutes les centrales au charbon d'ici 2014. Cette année a été la première en droit de l'Amérique du Nord pour éliminer la production d'électricité à partir du charbon. Député de Davenport, merci. Ma question s'adresse au ministre responsable de la petite enfance. En tant aujourd'hui, c'est le dixième jour d'appréciation des, des éducateurs et je voudrais remercier tous les éducateurs qui sont ici aujourd'hui. Il est important que l'on connaisse le travail de ces personnes qui s'occupe de nos jeunes. Et en tant que mère de deux jeunes enfants, pour moi, c'est important. C'est important également de s'assurer qu'on maintienne les, les personnes dans ce secteur qui font ce travail essentiel. Je voudrais remercier tous les éducateurs de ma région. Pour eux, ce sont les premières personnes qu'ils qu rencontrent. Qu'est-ce que la ministre fait pour maintenir les éducateurs? Et, et en Ontario, ministre, Merci à la députée de Davenport pour sa question. Nous avons créé une base solide pour nos jeunes pour qu'ils puissent se développer. On investit dans les personnes qui travaillent au jour le jour pour dispenser des soins de garde de qualité aux Ontariens, y compris dans le cadre pour avoir des garderies abordables. C'est un engagement pour les développer une main d'œuvre pour appuyer la petite enfance. C'est très important. Rémunération, développement professionnel, retention et éducation. Ce travail est en cours. Nous avons annoncé que le gouvernement aura deux événements de, professionnel, de développement professionnel. Il y a également des centres régionaux d'excellence en matière de soins de garde. Avec notre plan de cinq années, nous aurons besoin de 20 000 éducateurs de garderie et on fait tous nos efforts pour recruter des personnes complémentaires. Merci à la question. Et les gens sont préoccupés par les taux. Le salaire des, des éducateurs, il est vrai que le salaire pour les éducateurs ont augmenté au cours des cinq dernières années, mais c'est toujours plus bas que le salaire minimum, ce qui rend la retention de l'embauche difficile pour les exploitants de garderie. Pour quelqu'un qui veut être un éducateur, c'est difficile. Et on l'a entendu de la ministre, vous voulez augmenter le nombre d'éducateurs en Ontario. Est-ce que la ministre peut nous dire ce qui est fait pour s'attaquer au problème de la rémunération et de retenir les personnes qui font ce travail. Merci. Ministre, je suis heureuse de répondre à la question. J'ai entendu les défis auxquels font face les éducateurs en matière de salaire. Voilà pourquoi Nave invité dans les professionnels qui consacrent beaucoup d'efforts dans les garderies. Le gouvernement appuie une un meilleur salaire de ceux qui travaillent dans la garderie. Ce travail est essentiel. En 2017, nous avons alloué 189 millions de dollars pour avoir de meilleurs salaires dans la garderie. Pensez-y, le personnel admissible et les prestataires de services pourront recevoir jusqu'à 2 de plus là, plus 17 de, d'avantage. Et à la maison, ils pourront recevoir jusqu'à 20 dollars par jour. Grâce à ce programme, ce programme de création d'emplois, nous allons combler l'écart salarial entre les différentes garderies de l'Ontario. Ces investissements font partie du plan de l'Ontario pour transformer les services de garde. Bruce Grey ma question s'adresse au ministre de la Santé et des soins de longue durée. Aujourd'hui, nous avons trois organismes qui veulent euh, faire mieux pour le, les victimes du cancer. Ils sont inquiets du système à deux vitesses dans le domaine du cancer. Une fois que les patients quittent l'hôpital, le manque d'abordabilité, le manque d'accès aux droits, et peut-être certaines personnes sont inquiètes du retour de leur cancer. Et l'Ontario ne fait pas aussi bien au Canada en matière de financement des thérapies. Pourquoi le, la, le Manitoba, l'Alberta ont un meilleur financement en, en traitement de cancer, Monsieur le Président. Évidemment, notre gouvernement s'engage à créer un système de cancer basé sur des données probantes. Nous sommes un leader au Canada. Je voudrais remercier la, la société canadienne du cancer. Les Ontariens, ils le savent très bien qui ont le cancer. Ils ont les meilleures ch chances de survie partout ailleurs dans le monde, y compris l'index sur le cancer. Mais on reconnaît que l'accès à ces médicaments est important. Et au cours des cinq dernières années, nous avons augmenté 68 nouveaux traitements et 28, ce sont des médicaments. Par voie orale, les 89 et des personnes qui souffrent de cancer qui ont accès ou doivent avoir accès à ce médicament sont des aînés et la population est déjà couverte par ce programme de médicaments sur le cancer complémentaire. Député de Thornhill, merci une fois de plus au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Mark Savelsland vive dans la région de Warwick. Marcus a un cancer de lymphome et il essaie Clacta. Il veut ajouter pour améliorer ses chances de servir cette combination est financée dans la plupart des provinces, mais en Ontario c'est seulement pour un trai traitement. Il était un ox. Marcus doit payer des mille, dizaines de milliers de dollars pour ce médicament parce que le gouvernement a décidé de financer un seul traitement. Aujourd'hui, le, le spécialiste du cancer et veut partager ses frustrations avec le financement insuffisant en cancer. Il, parle, il fait des conférences à l'échelle de l'encadre. Il voit le financement d'ailleurs dans d'autres provinces. Est-ce que le ministre... Souhaite, veut bien expliquer pourquoi les gens qui souffrent de cancer doivent débourser de l'argent. 85 qui, malheureusement, ont un cancer sont déjà couverts par des médicaments et même les médicaments pris par voie orale. D'ici le 1er janvier, grand nombre de ces personnes, y compris les enfants jusqu'à 25 ans, seront couverts pour l'accès à, à tous les traitements de cancer par injection ou par voie orale, sans frais, sans copaiement, sans franchise. C'est une amélioration importante. La capacité d'avoir ces traitements, c'est très important pour les patients. On travaille avec Cancer Ontario pour établir un groupe d'études qui nous informera pour mieux améliorer le modèle de traitement du cancer en Ontario. C'est un projet en cours. Merci. Nouvelle question. Député de Monsieur le Président. ma question est également pour le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Lymphoma Canada. Un regroupement de cancers en Ontario et l'Association canadienne du cancer du Canada, leur message est clair. Il y a une option pour les patients, mais à l'extérieur de l'hôpital et les adultes qui travaillent, Doivent payer les mêmes médicaments pour améliorer leur santé et demeurer en vie. Ces gens sont ici aujourd'hui et ils veulent savoir quest ce que le gouvernement fera pour aider les travailleurs qui ont un cancer d'avoir accès à ces médicaments importants pour leur santé et leur survie. Ministre de la santé et des soins de longue durée. Voilà pourquoi il est si essentiel d'appuyer et la première. Première ministre en matière de régime de santé universelle. c'est le plan des néo-démocrates qui n'avait même pas inclus les traitements pour le cancer et ça comprenait 123 médicaments. Il est important qu'on travaille sur tous les fronts. On ajoute des médicaments pris par voie orale disponibles aux aînés, à ceux qui travaillent, et et à ceux qui ont un handicap et le 1er janvier seront disponibles à 4, 4 millions de plus d'Ontariens entre l'âge de 0 et de 25 ans. Appuyez-nous, appuyez cette stratégie au niveau national parce que cela donnera la réponse aux, aux patients qui recherchent ce traitement. Merci. Monsieur le Président, si on donne le traitement en, dans un, en hôpital ou dans un centre de soins, c'est couvert. Mais si ce traitement est donné à la maison, les gens doivent se fier à leur assurance privée, attendre des mois et contacter les gens de la Fondation Trillium ou de payer de leur propre poche. Ce médicament, c'est le dernier espoir de ces patients. Et les patients et la famille ne devraient pas avoir à se battre pour un paiement. Sharon Denis, qui a été diagnostiquée de la leucémie, est ici aujourd'hui parce qu'elle veut des réponses de ce gouvernement. Quand est-ce que ce gouvernement agira afin d'aider à couvrir le coût de ces médicaments pour les Ontariens et Ontariennes? Le ministre... Comme je l'ai souligné, 89 de la population de cette province euh, qui obtient des, des traitements de cancer sont, de... sont des aînés et c'est déjà couvert pour eux. La Société canadienne du cancer, j'espère le sait, que la proposition du régime d'assurance médicaments des néo-démocrates ne couvrait pas ce médicament. Ils parlent de quelque chose qu'ils qu ont eux-mêmes ignoré et exclu. Nous ajoutons ce, ce médicament. Nous étudions la situation pour fournir l'advisen et avoir une meilleure admissibilité et un meilleur accès. Évidemment, nous avons des programmes en place, de plus, que nous avons mis en place pour la Société du cancer. Nous, il y a aussi un fonds Trillium qui est disponible pour les gens de moins de 65 ans. Député de Tobico Nord, merci au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Comme vous le savez, notre gouvernement s'engage à ce que les Ontariens et Ontariennes puissent avoir accès à des soins le plus près possible de chez eux. Et je veux remercier le gouvernement le ministre de nous avoir donné 4 millions de dollars pour améliorer l'hôpital de ma circonscription, peu importe le, le département, que ce soit la chirurgie ou la dialyse ou un autre, cela aidera grandement mes commettants. ...investissement de 140 millions de dollars pour améliorer la capacité de soins de longue durée. Speaker, my ma question est this. le ministre... Est-ce que le ministre peut nous informer sur la façon dont ce 140 millions de dollars améliorera les soins dans la province? Nous travaillons, Le ministre, nous travaillons de près avec l'Association des hôpitaux de l'Ontario et nos partenaires dans le secteur de la santé. J'ai annoncé 40 millions de plus pour les soins à la maison et communautaires au cours de cette année financière. et 100 millions qui sera investi pour créer de nouveaux lits. Nous avons 1200 nouveaux lits en soins primaires, en soins de courte durée. C'est six hôpitaux de taille moyenne. Nous faisons encore plus. Nous donnons 503 espaces transitifs, entre autres ici à l'ancien site de Humber. Et ce, afin que les gens puissent sortir de l'hôpital la, de la, et faire cette transition et se réadapter pour revenir à la maison. Nous donnons aussi 207 appartements de logements abordables pour les aînés. Nous avons créé 2000 nouveaux espaces et 1200 nouveaux lits. Merci. Il n'y a plus de temps pour la période de questions, conformément... Au 38A, le député d'Aldeman Norfolk a fait part de son insatisfaction avec la réponse à sa question donnée par le ministre des Richesses naturelles et de la forêt concernant le gaz naturel. Nous en débattrons aujourd'hui à 18 heures. Nous avons une mise aux voies différée sur la motion pour troisième lecture du projet de loi 163, loi de 2017 sur l'accès sécuritaire aux services d'avortement et modifiant la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ce qui a trait au service d'avortement. Sonnerie de cinq minutes. Absolutely. All members please stay Veuillez reprendre vos sièges. Aujourd'hui, M. Nagui a proposé la troisième lecture du projet de loi 163, loi édictant la loi de 2017 sur l'accès sécuritaire aux services d'avortement et modifiant la loi sur l'accès à l'information la et à la protection de la vie privée en ce qui a trait aux services d'avortement, que ceux qui sont en faveur veuillez vous lever et euh, être nommés par le greffier. M. Wynne, M. Matthews, M. Mr. Mr. Mr. Hoskins, M. Mr. Mr. Shirelli, M. Duguid, M. McCharles, Takar, Cole, M. Bardinetti, M. Delaney. Mr. Delaney. Mr. Dylan. Mr. Dillon, Mr. Ballard. Mr. Ballard, Mr. Chan, Mr. Chan, Mr. Mr. Mr. Coteau, Mr. Coteau. Ms. Hunter. Ms. Hunter, Mr. Leal, Mr. Leo, Mr. Mr. Mr. Mr. Thibault. Thibault. Madame Madame Le Madame Le Mr. Cotter. Mr. Mr. Madame Lalonde. Mr. Cadre. Mrs. Mrs. Uh, Mrs. Mangas, Man Mr. Crack, Ms. Mr. Mr. Mrs. Mrs. Mrs. McGarry, Mr. McGarry, Morrow, Mr. Ms. Jassy, Mr. Zimmer, Mrs. Albanese, Ms. McMahon, Ms. McMahon, Harris, Mr. Milch, Mr. Ms. Wong, Mr. Anderson, Mr. Baker, Mr. Baker, Mr. Dong, Mr. Dong, Ms. Hogarth, Ms. Koala, Ms. Molly, Mrs. Mrs. Martin. Mr. Potts. Mr. Potts. Mr. Rinaldi. Mr. Rinaldi, Ms. Rinaldi, Ms. de Madame de Rosier. Madame de Rosier. Ms. McCloud. Ms. McCloud. Mr. Arnot. Mr. Arnot. Mr. Hardiman. Mr. Hardiman. Mr. Mr. Wilson. Mr. Wilson. Mr. Jones. Mr. Jones. Mr. Brown. Mr. Brown. Mr. Clark. Mr. Clark. Mr. Fidelli. Mr. Fidelli. Mr. Yakubas. Mr. Yakubas. Mr. Mr. Miller Perry Salmascoka. Mr. Miller Perry Salmascoka. Mr. Scott. Mr. Scott. Mr. Thompson, Thompson. Mr. Thompson. Mr. Barris. Mr. Barris. Mr. Mrs. Monroe. Mrs. Monroe. Mr. Smith. Mr. Smith. Mr. Bailey. Mr. Bailey. Mr. Romano. Mr. Romano. Mr. Walker. Mr. Walker. Mr. Harris. Mr. Harris. Mrs. Marto. Mrs. Marto. Mr. Pedapiti. Mr. Pedapiti. Mr. Cove. Mr. Cove. Mr. Cho. Mr. Cho. M. Sattler, M. Mr. Vanthoff, Mme Mr. De Novo, M. M. Mr. Mr. Mr. Mr. Miller Hamilton East Stoney Creek, M. Taylor, M. Taylor. M. Mr. Mr. Armstrong, M. Fife. M. Forster, M. M. Mr. Mr. Hadfield, M. Mr. Mrs. Gretzky, M. Mrs. Gretzky. French. Ms. French. Mr. à la fois pour être nommés par M. Le... McLaren. Mr. Mr. Il y a 86 pour un contre. Puisqu'il y a 86 un pour et un contre, la motion est adoptée. Troisième lecture du projet de loi. Qu'il soit maintenant résolu que le projet de loi est adopté, intitulé tel qu'il dans la motion. Il n'y a plus de vote de mise aux voix différée. Nous sommes en pause jusqu'à 15 heures.